Bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette deuxième rencontre des après cours FGA sur la communauté de partage Mahara dans l'optique de rassembler ses productions. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Un portfolio est une collection d'informations numériques décrivant et illustrant l'apprentissage ou la carrière d'une personne, son expérience et ses réussites. L'idée, c'est que le portfolio va nous permettre de, de mieux voir comment on a appris ou qu'est-ce qu'on a appris. Pourquoi garder des traces de nos apprentissages L'apprenant pourra mieux réfléchir sur ses pratiques, le fait d'avoir de, gardé des traces, d'avoir des artefacts et pour pouvoir mieux constater son cheminement, son évolution. Ses apprentissages vont être plus visibles, donc il va être plus à même de voir qu'est-ce qu'il a appris, comment est-ce qu'il était avant, comment ce qui est maintenant. Le transfert de compétences est facilité. L'apprentissage tout au long de la vie est plus tangible, plus réel, puisqu'on peut constater l'amélioration. Puis, un truc important en lien avec l'éducation des adultes. On a beaucoup d'élèves qui, qui travaillent vraiment par module. Hein, ils, ils façonnent leur, leur mémoire pour apprendre avant l'examen. Puis, après l'examen, c'est « OK, on floche, on passe au suivant. » Ça ne m'est plus utile Bien le fait d'utiliser un portfolio, de pouvoir conserver ses productions, ça aura l'effet le de, de dire ben ne peut pas le flasher complètement puisque c'est encore dans son portfolio. Toute la portion contenue du portfolio, on va retrouver la possibilité d'annexer ou de, de qualifier nos, nos, nos productions à l'aide de mots-clés. Avec le portfolio puis l'utilisation de mots-clés, si on, on, on est cohérent dans l'utilisation des mots-clés, on pourra simplement cliquer sur un mot-clé et toutes les productions qui tiennent, qui ont ce mot-clé-là rattaché, vont apparaître à l'écran. C'est une façon de naviguer de façon transversale qui est intéressante. Dans l'utilisation du portfolio avec les enseignants que, que j'accompagne, je leur propose d'utiliser pour... Euh, euh, le, le développement de leurs compétences, des, des, des abréviations. Donc quand une composante, quand une, une production euh, reflète le développement d'une composante ou d'une compétence en particulier, je leur suggère d'utiliser par exemple C1, C2, C3 si ça a un lien avec une, comp, une compétence. Et quand ça a un lien avec une composante d'une compétence, à ce moment-là je, je leur propose d'utiliser quelque chose comme C8-5 ou C8-5. L'idée, c'est d'être cohérent avec soi-même, mais de pouvoir retracer facilement tous les éléments qui m'ont permis de développer ma, compo ma compétence en euh, admettons. Je suppose que j'ai commencé à utiliser un, un mot-clé mathématique, pas de S. Un petit peu plus tard, je me mets à utiliser le, le mot-clé mathématique avec un S. Il y a un, un outil qui permet de, de changer ou de modifier un mot-clé pour plusieurs artefacts d'un coup. Donc, il y a des facilités pour modifier en lot le mot-clé qui sont liés à un artefact. Si on regarde dans la portion contenu de Mahara, on retrouve donc profil, image du profil, fichier, formation continue, journal, curriculum vitae, projet, annotation et style d'apprentissage. J'ai juste noté que pour tous ces espaces-là, qui se trouvent être des espaces où je peux déposer des artefacts, il y en a deux où il y a deux endroits où il n'y a pas possibilité de mettre des mots-clés. ou juste le savoir, puis agir en conséquence. Dans la portion Curriculum Vitae, qui est plus une zone pour développer son employabilité, il n'y a pas de possibilité de mettre des mots-clés dans cette zone-là. Puis, la zone style d'apprentissage, qui se trouve être un plugin, c'est ce n'est pas quelque chose qui est standard à, Moda, à Mahara. C'est les deux seuls éléments dans Mahara KFGA où on n'a pas possibilité de retracer des artefacts à partir de mots-clés. Dans tous les autres cas, je suis en mesure d'utiliser des mots-clés. Quelques remarques concernant l'espace de fichiers, bien que, de façon générale, les gens sont assez à l'aise avec l'espace de fichiers. Euh, je suggère aux utilisateurs, non pas de déposer n'importe quoi, mais uniquement les, les productions ou les documents qui sont révélateurs pour, pour leur cheminement, pour leur développement professionnel. Le, la taille maximale pour le dépôt de fichiers elle est de 32 MB. Le quota de base, c'est la valeur par défaut de, de Mara. elle est à 50 MB. C'est vraiment pas beaucoup, il ne faut pas que l'espace disque soit une limite à notre créativité, à notre, à notre travail. Et donc, sur demande, ça peut être augmenté à 100, 200, 500 mbps, pas de trouble. Si jamais on manquait d'espace disque sur le serveur, on ajoutera un deuxième disque, il a pas de trouble. Il ne faut pas que l'espace disque soit une problématique. Bon, il est possible de créer des dossiers, ceux qui aiment vraiment ça travailler par dossier. On pourra donc classer les fichiers par dossier mais je suggère davantage d'utiliser les mots-clés. Puis, il y a toujours possibilité d'ajouter pour chaque fichier qu'on dépose dans l'espace Mahara, on peut ajouter une description, une licence et des mots-clés en particulier. Le journal de bord, pour rassurer les gens, donc d'une part il est privé, effectivement, il y a seulement que l'utilisateur peut le voir et que les options brouillons puis autoriser les commentaires utiles si jamais on décide de placer le journal dans une page et que cette page est publique ou disponible à d'autres. Au niveau de l'ajout d'images, il y a plusieurs personnes qui me demandaient, il y, a, il y a comme deux mécanismes que je propose, soit que vous ayez déjà déposé en ligne à un endroit donné des images et que vous, que vous connaissiez l'URL, ce qui n'est pas une situation qui est fréquente. Sinon, ce que je vous propose de faire, c'est dans le bas du texte, il y a tout le temps une annexe. Vous pouvez annexer des fichiers à l'article en train d'être ré... rédigé. Et donc, ces annexes-là, vous y placez des images et ensuite de ça, en utilisant la fonction « Insérer et éditer une image », l'image deviendra disponible dans le menu. Le dernier commentaire concernant les journaux, c'est de dire si jamais vous avez plusieurs sphères de travail, que vous voulez tenir des journaux de bord différents, vous pouvez aller dans vos préférences puis indiquer à Maroc que vous voulez avoir plus d'un journal. Les autres outils d'artefacts ensuite, c'est ceux qu a, que je vous ai listés tantôt. Il y a la zone curriculum vitae, le registre de formation continue, il y a une zone de projet, il y a la zone style d'apprentissage, puis il y a les annotations, ça c'est la liste des, des, des menus qu'on retrouve sous contenu dans Mara, d'avoir une approche réflexive, on n'a pas besoin de Mara pour ça. L'idée de, de garder des traces de nos réflexions puis de consigner ces réflexions là quelque part, on n'a pas besoin de Mara pour ça. Où Mara apporte une plus-value, c'est le fait qu'il soit accessible de partout. Bon, c'est un lieu sécuritaire, puis que je sois sur mon ordinateur, que je sois sur une tablette ou que je sois ailleurs puis qu'il y ait un ordinateur de disponible. J'ai une pensée sur telle affaire, je peux tout de suite aller la consigner. L'approche de, de transiter par « nous sommes tous des apprenants et nous avons tous un besoin de réfléchir et de consigner, de garder des traces », ça m'apparaît beaucoup plus probant. Déjà, il y a plusieurs centres de formation professionnelle qui ont installé un Mara et qui l'utilisent. Alors, l'élève qui sort de la FG pour s'en aller en FP pourrait prendre son son portfolio dans une petite valise, puis ramener sa petite valise dans son nouveau portfolio. Dans le même ordre d'idée, c'est le Mara.fga. Tout administrateur peut aller dans ton portfolio. Bon, c'est sûr que les administrateurs, il n'y en a pas beaucoup. On est deux administrateurs sur Mara Mara.fga. La version 1.6 de Mara offre d'activer une fonction pour aviser les gens lorsque quelqu'un entre dans ton portfolio. Bon, Mahara, Portfolio Numérique approprié et pertinent pour rassembler et organiser ses artefacts. Plusieurs outils sont disponibles pour Mahara pour y arriver. On a l'espace de dépôt de fichiers, on a l'utilisation des mots-clés, on a le journal de plaisir. Essayez-le, vous ne briserez rien. Okay.